m'a déjà présenté, mon, enfin, déjà présenté mon, mon ami Idenol Islam, euh, cofondateur de l'Open Hardware Algérie. Et nous sommes ici aujourd'hui, Bon, bien sûr, c'est le thème de la journée pour parler de l'Open Source Hardware vu par l'Open Hardware Algérie, ainsi que de l'écosystème Arduino. On va tout d'abord commencer par introduire une petite entrée en matière de ce que c'est que l'Open Source Hardware. Généralement, la plupart euh, les gens euh, ont une bonne notion de ce que c'est que l'open-source euh, software, généralement, mais ce que la plupart ne savent pas, c'est que les deux idées ont presque, ou voire même quasiment, démarré en même temps. Euh, qui parmi vous sont vraiment familiers avec l'open-source euh, software voilà. Donc, vous savez très très bien ce que c'est que l'écosystème. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à à, l'initiation, les deux domaines ont démarré presque en même temps, mais comme tout le monde le sait, il est beaucoup plus facile, que ce soit financièrement ou bien en ressources euh, logistiques, de développer un logiciel plutôt qu'un produit euh, palpable. C'est pour ça que l'open source hardware, ils ont été légèrement ralenti par rapport à l'open source euh, traditionnel euh, sur l'axe du temps. Disons que c'est jusqu'aux années 2000 voilà, que, que ça a vraiment commencé à être vulgarisé. Et nous allons voir pourquoi. Tout simplement, l'open source hardware désigne l'ensemble des technologies et produits physiques dont les plans ont été rendus publics et libres d'accès à la modification, fabrication, utilisation et distribution ou bien redistribution dans certains cas. En d'autres termes, c'est euh, pas tout ce qu'on vient de dire sur euh, des tirés. L'open source hardware, souvent appelé en langage rural matériel libre, est un terme qui regroupe des produits tangibles, puisqu'ils sont palpables, dans les plans sont publics comme nous l'avons déjà précisé, dont tout le monde peut étudier, fabriquer, modifier, utiliser et distribuer, ainsi que des composants et matériaux facilement approvisionnables à n'importe qui, voilà, n'importe quel magasin, vous pouvez avoir des microcontrôleurs, des transistors, des résistances et tout. Des procédés de fabrication standard que vous pouvez faire même chez vous. Pour faire un PCB, il ne faut pas grand chose. Une plaque de cuivre, de l'acide, une imprimante et le tour est joué. Des procédés de fabrication standard, comme nous l'avons dit. Des contenus libres de droits, à ne pas confondre avec gratuit aussi des outils de design open-source pour la plupart. L'open-source hardware, tout comme l'open-source software, obéit à certaines licences quand même, pas aussi nombreuses comme les licences GPL par exemple, mais il en existe quand même. La plus connue est celle du CERN, le Centre Européen de, le Centre Européen de Recherche Nucléaire. Euh, c'est le CERN OHL, Open Hardware licence, c'est la plus connue et la plus utilisée aussi. Il y a aussi le TAPR, c'est pour Tucson euh, Amateur euh, Packet Radio, c'est un club de radio amateur situé aux, aux, aux états unis qui a développé sa propre licence Open Hardware, ainsi que la Balloon OHL euh, qui est autre qu'une licence de Public Lab euh, c'est une société qui euh, crée certains outils pour, pour euh, ma politique voilà. nous avons aussi beaucoup d'exemples de produits qui ont été vraiment euh, présents et qui seront présents encore sur euh, le marché qui sont basés sur le principe de l'open source hardware comme nous l'avons pré euh, précisé que libre d'accès ne signifie pas forcément gratuit donc ça peut être porteur de projets d'entrepreneuriat aussi Ultrascope qui en fait euh, carrément un télescope qui est faisable chez vous, voilà, avec des composants libres d'accès, des plans libres d'accès. Nous avons euh, Ovaline, euh, c'est une violoniste d'origine euh, hongroise, je crois, qui a euh, limite mis des plans euh, sur le net, comment imprimer chez vous avec une simple imprimante 3D votre propre violon, sans passer par un luthier. Euh, la Kulko qui Limite est en train de promouvoir le contrôle de l'agriculture par des, des, des, disons un écosystème informatisé euh, en open source, hardware aussi et bien sûr les deux produits les plus connus que je pense la plupart d'entre vous connaissent qui sont la Raspberry, fait par la Raspberry Foundation en Angleterre n'est-ce pas ça Et en Italie ils ont lancé l'Arduino qui est le sujet de notre thème d'aujourd'hui comme nous l'avons déjà dit, comme l'avait spoilé mon ami Mohamed, c'est dans tout cet écosystème qu'il y a quelques années de ça que l'idée de l'Open Hardware Algérie a flori dans nos têtes, dans nos cœurs. Et apparemment, on se doutait très très peu qu'une simple discussion en bord de mer pouvait aboutir de Oran jusqu'à Pékin. <rire> Pour commencer, on va, va s'introduire, on va se présenter. Qui sommes-nous Nous sommes tout simplement un collectif de passionnés d'électronique, d'informatique et de technologie qui se sont réunis autour d'une simple et même idée, la promotion de l'open source hardware en Algérie. Et comme c'est très bien précisé, euh, il n'y a pas de mention de grade d'études où il ne faut pas être un génie, il suffit juste de savoir lire, écrire, utiliser un ordinateur. Et c'est tout. Voilà, c'est vraiment la, la promotion de ce mouvement est destinée à monsieur tout le monde. Et c'est le principal but. Nous avons bien sûr, comme chaque collectif, des objectifs. La création d'une communauté de créateurs, d'utilisateurs et de designers de projets Open Source Hardware en Algérie. Et c'est déjà en très très bonne voie. La création d'une plateforme de partage et de formation dans les domaines de l'open source à euh, Abduer, qui a déjà fait ses premiers pas à travers notre, notre, voilà, notre chaîne YouTube et prochainement sur notre site. L'organisation et, et la participation à des, à, à, à des événements pour la promotion de l'open source, ce qui, est, ce qui a été largement fait aussi. Nous avons aussi quelques exemples d'activités que nous avons euh, faites au préalable, c'était je, je crois le premier événement, l'installe Party à l'USTHP de 2014, je crois que c'était ça. Euh, nous avons aussi participé à plusieurs reprises au coaching euh, de l'événement au Bar euh, au sein de Oledo à Wakani Télécom, jusqu'à Pékin. Avec euh, Mohamed Nasrou et Sid Ahmed, voilà. Euh, avec euh, une présence notamment au Maker Faire, ma à plusieurs Makerspace, à, à l'environnement euh, et l'écosystème Maker en Chine en été 2016. Euh, L'événement Arduino TRI qui a été organisé à l'USTHB, je pense en 2016, voilà. Le projet Genwin euh, à l'EPST d'Alger en mars 2017. Et Bien sûr, on essaie de renforcer au maximum notre présence au sein des instituts et universités parce que c'est là vraiment qu'on apprend beaucoup plus qu'on enseigne. Voilà. C'est Généralement, c'est les étudiants, les jeunes, qui sont porteurs d'idées, comme l'avait dit mes prédécesseurs. Vraiment, c'est une euh, disons, expérience en symbiose. Voilà. Des fois, des simples remarques peuvent nous orienter sur des voies qui peuvent être très bénéfiques, plus pour nous que pour eux. Et c'est pour ça qu'on essaie de renforcer au maximum notre présence au sein de ces institutions. Pour les gens que ça intéresse, vous pouvez nous suivre sur le net, euh, sur notre page Facebook et notre groupe, sur notre chaîne YouTube ainsi que sur Google+. Passons maintenant à la grosse part du gâteau, qui est notre que l'Arduino. Qu'est-ce que l'Arduino nous allons commencer d'abord par l'explication, euh, disons, éthique, Arduino, académique de l'Arduino. est un projet créé par une équipe de développeurs à l'Institut de Design d'Ivrea en Italie. Ils ont créé le système Arduino initial qui est un outil qui va permettre aux débutants, amateurs ou professionnels de créer des systèmes électroniques plus ou moins complexes. Et vous verrez par la suite que parfois ça atteint un niveau de simplicité vraiment incroyable. Voici l'équipe. Nous pouvons voir le, le fondateur officiel, Massimo, qui est, je pense, voilà. C'est celui qui est à Grat, voilà. Euh, qui est d'origine italienne. Et celui qui est juste à côté, qui est d'origine espagnole. C'est les deux principaux fondateurs du projet euh, qui a pris vraiment une ampleur. Immense. Vous allez me dire généralement, bon, pour, pour les gens qui sont déjà dans, dans le bain, que ce n'est pas la seule solution open hardware niveau carte microcontrôleur qui existe. On a, on a vu plusieurs solutions, Raspberry, BeagleBone, euh, Embed, AVR aussi, on, on propose, mais pourquoi l'Arduino On sait déjà, euh, et déjà que c'est la plus vendue, ça c'est officiel. Nous allons donner quelques raisons, pourquoi aller vers une Arduino, plutôt une autre carte microcontrôleur, et vous pouvez avoir toutes les cartes microcontrôleurs euh, micro que vous voulez. Le système Arduino nous donne une possibilité d'allier les performances de la programmation à celles de l'électronique. Le gros avantage de l'électronique programmée est qu'elle simplifie grandement les schémas électroniques et par conséquent le coût de la réalisation, mais aussi la charge de travail à la conception d'une carte électronique. Pour les gens qui vont commencer à utiliser l'Arduino, vous allez euh, euh, déjà être en contact avec l'IDE Arduino qui est basé sur Java, je crois. Voilà, c'est bon, limite le langage, euh, euh, après le C, le langage le plus utilisé en France. je pense, après le C. Il est développé en Java, mais on travaille avec du C. Voilà, c'est en code avec du C, déjà là, ça simplifie beaucoup de travail. Pour les gens qui sont déjà au courant, euh, les débuts de microcontrôleurs, c'était en, en, en assembleur. C'était des langages de bas niveau limite langage machine. Donc vous, vous voyez le bon que ça a fait. Les bonnes raisons de choisir un Arduino. le prix déjà. Euh, je pense, bon, je parle des prix en Algérie. Hein, où vous pourrez trouver à partir de 2000 à 2500 dinars des... Bon, ce n'est pas des Made in Italy, c'est des copies chinoises, mais c'est déjà des cartes pour développement. La différence n'est pas immense n'est pas vraiment immense, juste le temps de chargement d'un programme, et c'est sur quelques secondes, je crois. Euh, la liberté logicielle matérielle en open source. Ça veut dire que sur une carte Arduino, et nous allons le, le voir, voire même 98% de la carte est en open source, mis à part le côté microcontrôleur, pour des raisons bien pratiques. La compatibilité disponible sur Windows, Linux et Mac OS qui, est, qui regroupe à, à notre avis l'ensemble des OS disponibles sur euh, le monde. On parle de l'IDE, bien sûr. Et euh, le fer de lance, c'est la communauté qui est immense. C'est vraiment immense. Si vous avez n'importe quel problème par rapport à un bug, ou la, un problème de compilation, un problème hardware que vous avez rencontré lors de, du simple développement de votre projet, vous pouvez aller sur le net Tapez votre problème, votre code d'erreur qui est survenu sur l'idée, vous allez trouver limite une infinité de réponses. Des gens qui sont déjà tombés dans le même, dans le même problème que vous et qui essaieront de vous aider du, du mieux qu'ils peuvent. C'est une, une communauté vraiment ouverte, euh, conviviale et qui vous aidera beaucoup. Nous allons présenter à présent la carte Arduino. Nous avons pris comme exemple la carte Arduino Uno. On commence par euh, le cœur de notre carte, microcontrôleur, euh, qui est aussi euh, la seule partie qui n'est pas réellement en open source, pour des raisons pratiques. Euh, C'est un microcontrôleur euh, Atmel, euh, je pense encodé sur 8 bits, euh, 16 MHz en fréquence, euh, 32 kg de mémoire, 1 kg de EPROM, voilà, etc. Donc, c'est la seule partie que vous ne trouverez pas en open source, tout simplement parce qu'on ne peut pas concevoir euh, un microcontrôleur chez soi avant d'avoir un chambre blanche. Bon, enfin, C'est tout un procédé industriel onéreux, et bon, ce n'est pas vraiment évident de, de, le, de le concevoir euh, chez soi. Par la suite, nous passons au connectique de notre euh, euh, Arduino. Au début, c'était un RS32, mais pour euh, vulgariser la, la chose, nous avons une connectique en USB. Euh, qui peut aussi servir, et dans la plupart du temps, d'alimentation pour notre carte Arduino, à, à la seule condition de ne pas dépasser des projets qui vont jusqu'à, c'était du 0,5 ampère, je pense. Voilà. En grande partie alimentable en 5 volts. Pour des petits projets, c'est largement suffisant. À côté, nous avons l'alimentation, le, le, le, le power supply, qui va jusqu'à 20 volts mais qui est conseillé principalement entre 7 et 12 volts. Donc, déjà, à partir de cette connectique, c'est largement accessible à tout le monde. Tout le monde a des ports USB sur son PC. Voilà, tout le monde a un, au moins un transformateur à la maison. La carte est aussi équipée euh, d'entrées analogiques. Voilà, 6 euh, ports analogiques pour le modèle UNO. Hein. Ça peut être aussi, dans d'autres modèles, un nombre beaucoup plus, plus important d'entrées analogiques. Euh, sachant aussi que le monde qui nous entoure est un monde analogique, même si nous l'échantillonnons pour mieux le calculer mathématiquement, mais c'est un monde aussi analogique. Logiquement, comme c'est un microcontrôleur, des entrées et sorties numériques, euh, 13 pour plutôt, euh, 14 ports pour l'Arduino Uno et beaucoup plus pour d'autres modèles que nous, que nous allons voir par, par la suite. Un bouton de reset et des ports de communication SPI. Et nous voyons que c'est déjà une architecture très très simple à expliquer en à peine, j'ai expliqué en 1 minute 30, voilà, que tout le monde peut assimiler. C'était à peu près l'écosystème d'une carte microcontrôleur euh, Arduino. Nous allons voir aussi par la suite dans une future présentation beaucoup plus d'options par rapport à ça. Je vous remercie de votre attention, j'écoute vos questions si il y en a.